Bonjour, aujourd'hui nous allons lire ensemble une histoire qui s'appelle Le grand nettoyage de plage. La plage est l'endroit préféré d'Arzou. Elle peut y observer son animal préféré. Elle peut jouer à son jeu préféré. Et elle peut boire de l'eau de coco, sa boisson préférée. Arzu va à la plage avec son meilleur ami, Umid. Un après-midi, il trouve Tata, le vendeur de noix de coco, en train de décorer sa boutique. « Quelle est cette plage, Tata ?» demande Arzou en montrant une photo. « Elle est vraiment propre et très belle, » dit Umid. Tata leur raconte qu'il a grandi sur cette plage sans déchets. « Je suis triste de voir la plage comme ça aujourd'hui. » Le lendemain, Arzu parle à tous ses camarades de classe des vieilles photos et des histoires de Tata. « Il faut faire quelque chose et j'ai une idée. » Tous les élèves proposent leur aide. Le samedi suivant quand Tata est en congé. Les enfants se retrouvent sur la plage et commencent à ramasser les déchets. Deuxième heure. Troisième heure. Quatrième heure. À la fin de la journée, Abou arrive avec le camion poubelle. Il pèse les sacs avant de les charger. Les enfants ont récolté 120 kg de déchets. Il y a 30 kg de verre et de papier qui peuvent être recyclés, indique Abou. Il reste donc 90 kg de déchets en plastique, indique Oumide. Oui, dit Abou. Nous allons les emporter et les trier pour voir ce qui peut être recyclé ou réutilisé. Le reste va aller à la décharge. Le dimanche matin, les enfants arrivent à la plage très tôt et attendent Tata. Tata pleure, mais de bonheur. C'est incroyable, dit-il. Tout est possible, Tata, dit Arzou avec son plus beau sourire. Tout ce qu'il faut, c'est une équipe de bras musclés. Question. Qui est Tata un chauffeur de camion poubelle, un vendeur de coco, un professeur Quel est le problème de la plage Il y a trop de touristes, il y a trop de déchets, il y a trop de vagues Que font les enfants Ils jouent dans le sable, ils boivent de l'eau de coco, ils ramassent les déchets. Que fait Tata Il pleure, il rit, il embrasse les enfants. A bientôt pour une autre histoire